On passe à l'épreuve orale, alors accrochez-vous parce que là ça devient très compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on est dans l'épreuve, mais euh, en général quand on la présente, les gens ont tendance à croire que c'est euh, compliqué, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. La première chose à savoir, c'est que vous devez euh, passer pendant 20 minutes, c'est-à-dire pendant 20 minutes, vous allez être face à un examinateur, seul à seul, face à face, à lui parler directement, c'est surtout vous qui parlerez. Mais avant d'être devant cet examinateur, vous aurez eu une préparation de 30 minutes. Le coefficient est le même qu'elle qu l'écrit, c'est 5. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette, euh, ces 20 minutes Donc pendant ces 20 minutes, vous allez parler tout seul en fait pendant 12 minutes. C'est vous qui parlez absolument euh, seul, l'examinateur le, le, n'a rien à dire. Et pour faire simple, bah 12 minutes, 12 points. Qu'est-ce qu'on fait Et bien vous avez reçu, 30 minutes auparavant, un texte, l'un de ces textes que vous avez étudié pendant l'année, qui est signalé dans le descriptif et qui est numéroté en général. Donc vous êtes par exemple tombé sur le texte 3 Baudelaire Harmonie du soir. Et on vous a donc donné ce texte à préparer et euh, il fait en général autour de 20 lignes si c'est de la prose, un peu plus si c'est du théâtre. Euh, et puis euh, si c'est un poème, là aussi on essaie de, bien sûr de, de garder une unité. Mais globalement c'est 20 lignes. Et surtout, on vous a également posé une question de grammaire. Donc vous êtes parti en fait dans votre salle de préparation avec votre texte. Là, je vous disais tout à l'heure Baudelaire. Une question de grammaire qui porte sur ce texte. Par exemple, relever... Euh, la fonction de la subordonnée dans la troisième strophe, quelque chose comme ça et vous voilà parti pour 30 minutes de préparation sur ce texte. Donc vous allez devoir faire une présentation du texte. Il se peut très bien que vous tombiez sur un texte qui est très long, par exemple si vous avez euh, un long extrait de La princesse de Clèves et qu'on qu vous interroge dessus, alors pour éviter que vous ne fassiez que réciter une leçon, eh ben, on va dire par exemple vous ferez les lignes 20 à 40 ou alors les lignes 10 à 30 vous n'êtes pas forcément tombé sur l'intégralité de l'extrait que vous avez vu en classe on essaie de, de voir si vous êtes capable de faire votre propre euh, explication du texte la question de grammaire porte toujours sur un des points de grammaire qui sont abordés dans le programme de, de seconde et de première donc cette question de grammaire euh, elle va rapporter deux points. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord, vous allez devoir présenter et lire le texte. Donc la lecture, l'interprétation du texte est très importante. C'est un moment où vous montrez que vous êtes capable d'interpréter, de, de, de faire vivre un texte. Quand on n'est pas là pour, pour, pour parler d'un texte comme quelque chose de mort, c'est vivant. Donc il faut montrer que c'est vivant, que ça nous parle, que vous avez compris et que vous êtes capable de vous entraîner toute l'année à interpréter les textes, à les prononcer d'une manière euh, convaincante, à les, à les jouer en quelque sorte. Voilà. Et la présentation est assez brève mais elle doit être très très très très précise également. Votre explication s'enchaîne à partir de cette présentation et de cette lecture. En général on a un angle très très précis. Donc, si Par exemple si c'est Harmonie du soir, on va essayer de démontrer dès le départ que Baudelaire est un poète qui s'intéresse aux associations d'idées et donc dans le texte qu'on lit tatati, tatata. Donc après on a un, un fil directeur, on verra plus tard pour l'explication linéaire. Voilà qui rapporte 8 points, c'est à dire 8 minutes. Vous avez donc 12 minutes pour faire la première partie, euh, il reste deux points à garder pour la question de grammaire. Donc en tout vous voyez que 2 points plus 8 points plus 2 points ça fait 12 minutes et ça fait 12 points qui vous sont attribués en fonction de ces 12 minutes. Voilà. Donc l'explication linéaire proprement dite, vous voyez qu'elle ne dure que 8 minutes, donc c'est très important d'avoir un angle précis d'attaque et d'éviter de se perdre dans les détails, il vaut mieux avoir un angle très précis, et être convaincant et prendre son temps. Vous avez donc fini cette première partie de l'épreuve, immédiatement vous enchaînez sur la deuxième partie, c'est là encore vous qui parlez en premier, vous avez 8 minutes en tout pour vous entretenir avec l'examinateur ou l'examinatrice. Mais c'est vous qui commencez quand même par présenter une des œuvres de l'année. Donc là, il y a très généralement des, des difficultés chez pas mal d'élèves à savoir qu'est-ce qu'on doit présenter. Alors, il y a des choix qui sont faits dans certains établissements. de laisser énormément de choix. Nous, ce n'est pas possible ici à l'étranger. C'est trop compliqué. Donc, on vous a imposé, dès le début de l'année, une, une liste de 8 œuvres. En fait, c'est-à-dire que pour chaque objet d'étude, vous avez une œuvre qu'on étudie en classe et on en tire des extraits. Et il y a cette autre œuvre que vous lisez tout seul, qu'on appelle une lecture cursive, qui fait partie de ce corpus de 8 livres à lire. Donc c'est soit une œuvre intégrale étudiée en classe. Exemple, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dont nous avons lu, euh, par exemple, trois extraits, étudié trois extraits. Et par exemple, vous avez euh, également lu. Euh, je ne sais plus ce qu'on vous propose, mettons que ce soit Prévert, Parole par exemple, vous avez un autre texte qui, est, qui vous est proposé, dans ce cas-là vous pouvez aussi le proposer. Mais ça, en fait c'est vous qui choisissez, vous choisissez parmi les 8 œuvres euh, qui ont été présentées. Alors ça représente un petit risque, parce que si par exemple vous avez choisi de présenter une œuvre intégrale étudiée en classe, vous prenez le risque de tomber sur un texte et d'avoir qui soit, qui soit tiré de, de cette œuvre. Par exemple, si vous avez choisi Baudelaire, les fleurs du mal, pour la deuxième partie de l'épreuve, et que vous tombez sur la poésie, et que, évidemment, le texte sur lequel vous tombez, c'est le texte de Baudelaire, ben, vous allez devoir parler de Baudelaire deux fois de suite. Alors, si vous êtes un petit peu tactique, vous pouvez vous dire que ben, vous pouvez, euh, si vous voulez vraiment changer de sujet, il est peut-être intéressant dans ce cas-là de choisir parmi l'une des lectures cursives obligatoires. J'espère que cette petit, euh, petite précision vous invite à affiner votre tactique. Une fois que vous avez fait votre présentation, qui doit durer 3 ou 4 minutes, qui doit être très précise et surtout euh, qui donne surtout votre interprétation à vous de pourquoi cette œuvre vous a plu, qu'est-ce qu'il y a de vraiment de si intéressant dans de, de cette œuvre pour vous, pas dans ce qu'on trouve sur Wikipédia, mais en quoi vous, ça vous a éclairé ou quelque chose comme ça. Vous parlez de votre réaction à une œuvre, hein, dans son intérêt de cette œuvre par le candidat et pour le candidat. S Il ne s'agit pas de nous réciter du Wikipédia, ça, ça on sait tous le faire et une fois que vous avez défendu votre point de vue sur cette œuvre, justement il y a un dialogue avec l'examinateur qui essaie de, de voir ce, ce que vous avez euh, d'autre à dire sur l'œuvre, sur l'objet d'études sur votre travail de l'année c'est le moment de valoriser tout ce que vous avez pu faire pendant l'année et bien entendu tout cela va vous rapporter 8 points pour que vous ayez le fameux 20 sur 20 qui, qui arrive parfois à l'oral voilà euh, j'espère que ce document donc vous vous éclaire un petit peu et qui vous permet d'envisager de, euh, l'épreuve avec une certaine sérénité. C'est à dire qu'en fait tout ce que vous voyez ici, on s'y prépare, il faut s'y préparer. C'est pas euh, très compliqué mais ça demande une préparation régulière, voilà, un petit peu comme euh, la course à pied. J'espère que cette petite euh, vidéo vous a bien fait comprendre comment ça fonctionnait. Alors euh, on, on verra ensuite euh, ce qu'il en est de l'évaluation et ça c'est une troisième vidéo que je vous réserve pour plus tard.